السلام عليكم اليوم لدينا على Audi A3 وهناك سيارة التي تعجبها الكثير من السيارة هي S-Line التي سنجربها اليوم لا الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى ديالها الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي ديالها هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي الاخرى هي هي euh, les sièges sport diamant donc les iconorefs la version s line euh, semi électrique pour euh, siège passager semi électrique euh, la vérité euh, les matériaux de qualité l'écran central donc le tirage après le démarrage simple mais ça rappelle la qualité de Audi. volant méplat s line l'aération c'est sympa le truc des les boutons donc on a besoin de euh, a de SP okay, on a besoin de l'écran ok à ouvrir on a besoin de désactiver euh, le start and stop on a besoin de ce euh, que radar oh, Là, on a qui est les modes mode confort mode auto qui une dynamique qui un est individuel que tu programmes une est ma priorité volant multifonction, donc fait y a boutons, et ceci est Il l'ordinateur de bord Il y a téléphone Il y kilométrage digital donc CD et le radio il commande vocale Si on CD radio RADIO Uh, Mètre radio, <coughs> euh, les rangements, <coughs> <coughs> les bouteilles. Les sièges, euh, sont donc il y a de la salle, a la salle, il la il y a la de et les deux portes, de on fait un S, on a donc ici un autre profil. Donc les rangements, ça fait le basket, même chez Jara, on a l'autre côté. Donc je suis sur le plancher arrière, je trouve. Les planches arrière, ça a confortable pour 1m78. Quel espace ça fait à plafond C'est différent le rangement derrière. Place. On chauffe les d d euh, ça, suis, euh, oui. pour dépasser un voyage à la, la, oui. euh, Donc un chauffe la capacité d'un coffre. On chauffe le dérangement. la route de secours. moi ça va un test de Il une grande valise impeccable. Il y a des sièges qui 2 litres. 150 y de couples. هي هذه، أوكي okay, no, 184 للخيل. la Direction fait précise ou la boîte euh, vraiment pas donc elle laisse trop ni cadet et faire cet rapport à confortable pour faire des gens 18 pouces. Contrôler les concurrents d'y euh, Mercedes Classe A, Golf 7 ou la série 1. Les nouveautés qui n'infirent pas le régulateur de vitesse lié à ce système donc fa, il est quand flamboté euh, à ce temps tu ou quand tu accélérer la race donc il على قد سوق الرأس هواحد شوية عليها هو الـ في المغرب تجيب دولة أثخا بس هيدوا 20 مليون قل أجبانس ل 1.6 وو la version S line تتوصل في المغرب 70 43 مليون واتلي version importée تكون ب 20 20 48 مليون la version importée مغير من la version اللي في المغرب تكون زين دي فيهم ديال دي trucs دي qui خرجوا لسوق المارشيه